Bonjour, nouvelle vidéo du samedi midi consacrée à l'harmonica diatonique. Je joue sur une bête de course en si bémol. Voilà, bébé, c'est si bémol. Alors, euh, aujourd'hui, euh, je vais jouer une vieille composition. J'ai composé ce morceau en 2012 et euh, ça s'appelle Nuit phrygienne. Alors, pourquoi Nuit phrygienne bah, Parce que l'ambiance m'évoquait... Euh, euh, un soir sous la pluie, une nuit même sous la pluie, en ville, j'imaginais euh, les rues désertes, euh, la nuit, et euh, l'eau qui tombe du ciel, ce qu'on appelle la pluie, et donc euh, nuit phrygienne. Alors, pourquoi phrygienne Parce que euh, le thème étant phrygien. Alors, c'est quoi phrygien C'est un mode mineur. En fait, euh, je joue, alors, sur l'harmonica en si bémol, je pense... Mi phrygien, c'est comme ça que j'ai composé la, la mélodie en mi phrygien, mais comme je joue sur l'armic en si bémol, on entend ré phrygien. Okay Alors, c'est quoi la euh, gamme phrygienne Je sors ici mon accordeur euh, chromatique euh, fétiche. Si tu n'en as pas, euh, je te conseille de t'en procurer un. Hein tu trouveras le lien sous la vidéo. Et donc, euh, voilà, donc je vais jouer mi phrygien, sauf qu'évidemment, encore une fois, comme je joue sans l'endormique en si bémol, on va voir la gamme de ré phrygien euh, s'afficher. Hein. Donc, euh, D, c'est ré, E, c'est mi, F, c'est fa, G, c'est sol, A, c'est la, et euh, B, B, c'est si bémol. Et donc, B tout seul, c'est si. Okay et C, c'est do. Okay donc, euh, donc, si je joue la gamme de mi phrygien, ça donne ceci. Je l'ai joué en montant dans le grave. En descendant dans le grave, ça donne ceci. Et dans le médium, c'est plus facile, ce ne sont que des notes naturelles. Eh bien avec cette gamme phrygienne on peut composer un morceau par exemple nuit phrygienne si ce morceau te plaît eh bien je t'explique à la fin de la vidéo comment tu peux apprendre à le jouer. Le morceau t'a plu Génial Alors, bah, écoute, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, pour montrer que tu as apprécié ce morceau. Et donc, je te disais en début de vidéo, tu peux apprendre à le jouer. Euh, donc, euh, tu peux cliquer en haut à droite, je crois que c'est ici, en haut à droite. Je ne sais jamais si… Voilà, sur la vidéo, enfin en tout cas, c'est en haut à droite, sur le « i » comme invitation ou sur le lien, là, je sais, c'est en bas, euh, le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir euh, accéder… Au cours donc le cours en fait c'est un ensemble de vidéos donc c'est pas simplement partition tablature bon allez la démo une petite piste d'accompagnement et débrouille-toi avec ça c'est un cours complet que je te propose euh, c'est à dire que tu as non seulement évidemment ce que je viens de citer donc partition tablature euh, démonstration piste d'accompagnement mais tu as aussi euh, un cours complet pour apprendre à déchiffrer le morceau, pour apprendre à travailler les passages difficiles euh, mélodiques, pour apprendre à interpréter le morceau rythmiquement, pour apprendre à euh, interpréter le, le morceau, pour apprendre à, à jouer les bons effets, pour apprendre également à improviser. En tout, tu as sept vidéos. Tu as une vidéo d'introduction, tu as une vidéo sur la gamme phrygienne dans le détail et tu as sept autres vidéos de cours. Donc, ça fait 9 vidéos en tout. Ça fait à peu près deux bonnes heures, c'est-à-dire à peu près 2h30 de vidéo. Donc, tu as de quoi faire. Ça te fait un cours vraiment complet, donc tu me vois travailler le morceau en même temps que toi. Tu n'as qu'à suivre mes indications et m'imiter pour apprendre à jouer le morceau. Et donc, si tu regardes, on va dire, allez, le premier jour, tu regardes la vidéo de présentation, plus la vidéo sur la gamme phrygienne, plus la vidéo sur le déchiffrage de la partition, Bon, tout ça, ça peut être fait en une journée, et puis après, une autre vidéo chaque jour de la semaine, ce qui fait qu'en une semaine, tu peux apprendre à jouer ce morceau et t'éclater avec nuit phrygienne. Ce pas beau la vie Voilà, donc euh, clique sur le « i » comme invitation ou sur le lien dans la description de cette vidéo. Et euh, donc, on se retrouve de l'autre côté pour que je puisse t'enseigner euh, ce, ce cours je puisse enseigner comment jouer une nuit phrygienne sur ton harmonica bête de course en si bémol ou un autre harmonica. Si, si ce n'est pas une bête de course, ce n'est pas grave, du moment qu'il est en si bémol. Si tu veux le jouer sur une autre tonalité, évidemment, tu peux simplement. La piste d'accompagnement, elle, est en si bémol et dans le cours, j'utilise ce, cet harmonica en si bémol. Donc, euh, autant que tu aies le même harmonica que le mien ou en tout cas un harmonica dans la même tonalité. Voilà, et eh bien écoute, euh, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du samedi midi. Bon morceau, à très vite.